Ce sont des rassemblements qui génèrent le plus grand nombre de personnes au Cameroun. On y retrouve toutes sortes d'activités, des veillées émerveillées de cafés animées par des choristes de l'ambiance. Nous avons décidé de révéler la face cachée, des veillées funèbres. Voici un reportage en son et en couleur sur la veillée des bars écoulés, des dragués et touchés et parfois secou, secoués au berceau de nos ancêtres. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est des Camerounais qui vont dans les veillées funèbres et se comportent comme dans les ténèbres. C'est l'un des rares événements ouverts au public qui n'a pas besoin d'invitation. Nous commençons notre enquête un jeudi soir. Nous prenons la route à 22h. Pourtant, il est marqué sur le programme 20h. C'est l'heure de la messe et beaucoup de ceux qui vont à la veillée n'aiment pas assister à la messe. Les veillées funèbres sont comme des réceptions nuptiales tout le monde est toujours en retard, parce que chacun veut arriver avec sa chacune et se faire remarquer. Donc, 22 heures, c'est la bonne heure pour arriver et faire comme on dit dans la tribu attestée ce soir, les Miyeni, c'est-à-dire se faire voir. Pas besoin de trop se renseigner en cours de chemin, de toutes les façons, les veillées ne se cachent jamais dans les quartiers et les villages. C'est l'un des rares moments où l'on peut enfin voir les filles du bailleur, et utiliser les toilettes des voisins, et profiter de l'ampoule de dehors des gens qui habitent dans la maison en jaune qui est toujours éteint alors qu'ils ont un chien appelé Rookie qui aime les salutations seulement la nuit quand on passe devant sa véranda la veillée est le seul endroit où même celui qui est soupçonné d'avoir tué vient et pleure plus que la famille éprouvée nous arrivons au moment de la célébration eucharistique. à première vue, tout est paisible et normal, un vrai recueillement pour accompagner l'illustre disparu des chants d'allégresse des prières de prophétesse, des tam-tams de tendresse, des pleurs de tristesse et des danses aux allures de vieillesse. Tout a l'air normal pour ceux qui prient à haute voix et non pas le temps des voisins. Mais nous savons qu'il y a, à côté de ce cérémonial officiel, la vraie veillée qui regroupe à côté de ceux qui font la prière, les vendeurs de bières, les mammifères, les sorcières et par-dessus tout, les rombières toujours assises sur les glacières. Ça s'appelle en langage populaire au Cameroun les veillées des gars et des cocos. Pour faire simple, dans une veillée funèbre, il y a deux camps. Celui des conservateurs de la vieille tradition coutumière, ils sont considérés comme des habitants de Galilée et les progressistes de la nouvelle génération qui banalisent tout, désacralisent tout et s'en foutent de tout. Eux, ils sont des habitants des Pyrénées qui s'opposent à ceux de la Galilée. Et en toute vérité, c'est la veillée des gens des Pyrénées qui nous intéresse. Disons-nous les vérités vivants et sans rancune. Nous sommes allés prendre nos places à Bangos, là où tout est féroce, vélos et colos. Les imitateurs du Mbolé, qui chantent toute la nuit à la veillée sont toujours en train de fumer, ne sachant pas qu'ils passeront peut-être à la télé. De ce côté, c'est un véritable bal de vautour pour tous ceux qui aiment les concours des bières et sont prêts à aller faire des affaires. Un casting endiablé qui ne trie aucune présence. Les singes, les chiens, les gars et les cocos qui viennent pour des rancards et se créent des couloirs qui ne sont jamais éclairés par des ampoules. Ils ont pour la plupart des blousons noirs et tacent les filles en tenue de bozoulet. Une façon de se faciliter la tâche dans le noir vers deux ou 3 heures du matin pour délivrer quelques coups de biologie humaine, des chants hautement sensationnels, chantés par des garçons et des filles, qui visiblement n'ont aucune crainte de l'éternel, à côté de la dépouille mortelle, qui ne savent danser qu'en bougeant seulement les reins, avec un mouvement tout-terrain, qui peut provoquer un écoulement souterrain. Les plus malins attendent au petit matin, pour atterrir dans un terrain très souvent défavorable, pour improviser un direct. Mais puisqu'il faut concrétiser 5 heures de causerie, dans le froid, on a trouvé plusieurs dans la malle arrière. D'autres ont géré par terre et quelques-uns ont préféré sauter les barrières. Pendant que les autres pleurent leur mort, d'autres prient pour qu'il y ait toujours autant de morts.